La semaine dernière, j'ai été euh, surpris en lisant euh, un article qui faisait la une du Figaro Magazine. Un historien, euh, Jean-Christian Petitfils, y affirme, je cite "Le euh, sensuaire ou seul de Turin présente toutes les caractéristiques de l'authenticité. Le doute aujourd'hui n'existe plus." c'est une déclaration surprenante pour moi, hein, car la majorité des historiens affirment la même chose sur le Saint-Suaire de Turin. Cette relique ne remonte probablement pas à l'époque du Christ. C'est une pièce médiévale. Vous ne me croyez pas Eh bien, allez, on rouvre le dossier. C'est cette grande toile de lin d'environ 4 mètres sur 1 qui nourrit tant de débats. Elle correspond au linceul dans lequel a été enveloppé le Christ à sa mort. L'objet fascine parce que dessus est imprimé le corps du Christ, de face comme de dos. L'origine de cette marque reste mystérieuse, est-ce que ce sont des traces de peinture, ou est-ce le résultat du rayonnement du corps du Christ lors de la résurrection Je ne vais pas trancher sur ce dossier aujourd'hui, on sort de mes compétences. Je vais plutôt expliquer comment ce linceul a fini à Turin, alors qu'il aurait pu être conservé dans une église française. Alors Bien sûr, son histoire commence à Jérusalem, ville où est mort Jésus. Ensuite, l'itinéraire de la relique est incertain, les mentions sont lacunaires. L'objet a-t-il d'ailleurs vraiment été récupéré après la mort du Christ On peut toujours se poser la question... Quoi qu'il en soit, pour les partisans de l'authenticité, la relique finit par euh, arriver en France au Moyen-Âge, et c'est une sacrée prise pour le royaume. Ayez conscience de la euh, valeur religieuse de cet objet. Hein. Au Moyen-Âge, les fidèles ont besoin euh, de reliques, autrement dit de restes de saints. Euh, avec le Christ, bah, ils ne sont pas très vernis, hein, puisque si l'on en croit les évangiles, le Christ, euh, après avoir ressuscité et monter au ciel pour rejoindre son Père, dans ces circonstances impossibles de disposer d'os. Les chrétiens ont donc dû orienter leur ferveur vers des objets ayant appartenu euh, ou ayant été touchés par le Christ, euh, par exemple des, des éléments de la croix sur laquelle il a été crucifié, la couronne d'épines qu'on lui a enfoncée sur la tête, euh, des gouttes de son sang et bien sûr son linceul. Selon Jean-Christophe Petitfils, le saint arrive en France en 1241, en provenance de Constantinople. Saint-Louis est l'acquéreur. Quelques années auparavant, il avait déjà obtenu de l'empereur byzantin une relique encore plus importante, la couronne d'épines. couronne d'épines qu'il entrepose dans la Sainte-Chapelle. Et notre saint bah, on ne sait pas trop ce qu'il devient, il ressuscite un siècle plus tard, dans une modeste église de Champagne, la Collégiale de l'Iré. C'est là que le récit de l'historien Jean-Christian petit Petitfils commence à coincer. Comment une relique aussi insigne se retrouve dans un lieu aussi mineur Alors oui, l'historien explique que son détenteur, un certain chevalier du nom de Geoffroy de Charmy, l'a obtenu du roi. Alors je veux bien que les deux euh, se, se connaissent, mais euh, de là à confier une relique aussi importante à un simple euh, chevalier, ça me semble peu plausible. Mais bon, admettons. Ensuite, l'itinéraire de l'objet devient euh, traçable. En effet, de nombreux documents euh, permettent de suivre euh, l'objet. Pour ce faire, j'utilise cette carte produite par Nicolas Sarzo. Le, le lien se trouve dans la description. Cet historien a travaillé sur le sensuaire. Ce fut même l'objet de sa thèse, et je crains que Jean-Christian fils ne l'ait pas consulté. La ligne orange trace les nombreux voyages de cette relique. Elle part donc de l'iré en Champagne, comme on l'a vu. Elle se balade voilà, un peu partout en Occident, mais finit par être acquise par les ducs de Savoie qui l'entreposent dans leur chapelle de Chambéry. Puis les ducs bon, changent de capitale, et devinez quelle est la ville choisie Turin. C'est pourquoi le Saint-Suaire est aujourd'hui conservé là-bas. Précisément, il se trouve dans la cathédrale. Mais bon, il aurait pu rester en France. Notez sur la carte certains de noms de lieux euh, encadrés. Cahors, Carcassonne, euh, Besançon, Compiègne, etc. Ce sont tous les endroits où sont connus des Saint-Suaires. Car oui, au Moyen-Âge, on en recense plusieurs. Ce qui veut dire que dans l'eau, il y en a sûrement des faux, euh, si ce n'est tous. Mais c'est celui de Turin qui attire l'attention. Déjà parce que euh, celui-là est resté bien au chaud à Turin, hein, les autres linceuils ont souvent été volés, et surtout parce qu'un événement le remet au devant de la scène. En 1902, l'objet est montré au public. À cette occasion, un photographe amateur lui tire le portrait. Sur le négatif se révèle une image du Christ plus évidente. Comparez les deux photos à gauche à l'œil nu, à droite à la vue en négatif, le visage de Jésus est beaucoup plus parlant. Cette photographie a fait le tour du monde et redonne une certaine aura à cet objet. Surtout, les scientifiques commencent à s'y intéresser. A la fin des années 1970, un groupe de scientifiques internationaux analyse sous toutes les coutures l'objet. Ce groupe prend un nom digne d'une brigade criminelle, le STURP. Après quelques années, ils rendent leurs conclusions. les traces sont bien celles d'un crucifié et ce ne sont pas des peintures. La recherche s'oriente donc vers l'hypothèse d'un linceul authentique. Malheureusement, un coup de tonnerre va semer le trouble. En 1988, l'église autorise une analyse de la supposée relique au carbone 14. C'est une technique pour estimer l'âge d'objets anciens, à condition que leur matière soit organique. Et Dans le cas du suaire, ça marche puisqu'il est constitué de fibres de lin. Un échantillon est prélevé dans l'angle du suaire, puis envoyé à trois laboratoires différents à travers le monde. Leur conclusion déroute le sturp. Le linceul ne date pas de l'époque du Christ, mais se situe dans une fourchette chronologique 1260-1390. Le linceuil serait donc médiéval. Ce résultat gêne beaucoup les partisans de l'authenticité, puisqu'il écarte tout rapport de l'objet avec le Christ. Pour s'en sortir, les... les déçus doivent jeter le discrédit sur la fiabilité de l'analyse au carbone 14. Il y a eu une accumulation d'erreurs et de contradictions invraisemblables dans cette datation au carbone 14. On dit que l'échantillon a été pratiqué sur une zone retouchée à l'époque médiévale. C'est pour ça que les dates 1260-1390 ressortent. Les scientifiques répliquent cependant n'avoir remarqué aucune trace de restauration à cet endroit. Les opposants ont aussi invoqué la contamination de l'objet par des polluants qui auraient donc faussé les résultats. Peut-être, euh, mais les spécialistes du carbone 14 estiment la procédure et les résultats tout à fait valables, hein, même plusieurs dizaines d'années après. Si pollution y a eu, elle ne déplacerait la date que de euh, quelques dizaines d'années, Donc c'est-à-dire largement insuffisant pour envisager les 2000 ans euh, d'ancienneté qu'avancent les partisans de l'authenticité. Cependant, il y a quelques mois, une équipe de scientifiques italiens a relancé la polémique. Ils ont employé une nouvelle méthode euh, d'analyse à base de rayons X. En soumettant une fibre euh, du lin sol à un rayonnement, ils ont pu mesurer le vieillissement naturel de la cellulose euh, du lin et donc évaluer son ancienneté. Et là, retournement de situation, selon leur conclusion, le textile semble plus proche de l'Antiquité que du Moyen-Âge. J'aurais aimé cependant que euh, la presse qui a relié ce scoop euh, ait formulé plus de prudence. Euh, à la différence de la technique du carbone 14, l'analyse au rayon X est une méthode bien trop récente pour être totalement convaincante dans la datation d'un objet. Hein. Ce n'est pas une méthode éprouvée. Il faudra sûrement attendre d'avoir testé la technique sur d'autres tissus bien datés pour qu'elle soit prise au sérieux. Vous le voyez, les arguments scientifiques sont assez débattus et aucune unanimité ne s'en dégage. Mais faut-il continuer à en débattre alors que les preuves historiques sont bien plus évidentes À ma grande surprise, ces arguments sont balayés, notamment par Jean-Christian Potifis, qui est pourtant un historien. Pour les comprendre, retournons à l'Iré, ce petit village champenois où le soi-disant Saint-Suaire est conservé un temps. Dans les années 1360, l'évêque de Troyes apprend son existence dans la collégiale de l'Iré. liré ça fait partie de son, son diocèse. Le prélat a de grosses suspicions sur l'origine de la relique. Mais les chanoines sous-entendent son authenticité, si bien que de nombreux pèlerins se rendent dans cette collégiale et assurent sa fortune. On a d'ailleurs retrouvé cette enseigne de pèlerinage. Remarquez là, en haut la figuration du suaire avec le corps du Christ de face et de dos. Cet objet vient de l'irer. On arrive au point le plus intéressant, l'enquête de l'évêque sur l'origine du linceul. Il retrouve son auteur. Autrement dit, il retrouve l'artisan qui a réalisé le Saint-Suaire. Un tel témoignage exclut une origine antique. Et ce n'est pas tout dans le dossier. Grâce à d'autres documents, on apprend que l'évêque signale la fraude au pape, l'affaire entraîne des échanges de lettres entre les différents acteurs, et point capital, dans cette correspondance, la supposée relique est toujours qualifiée, je cite, « de représentation ou figure du suaire de notre seigneur Jésus-Christ, et non tout simplement de saint suaire ». L'expression ne laisse aucun doute sur le fait qu'aucune des parties ne croient à l'authenticité du linceul. D'ailleurs, quelques années plus tard, le pape ordonne aux chanoines de l'irée qu'à l'avenir, ils ne doivent plus faire courir le bruit de posséder le véritable Saint-Suaire. À mon grand vrai, ces arguments fondés sur des textes sont rarement évoqués, et pourtant, les documents se trouvent en France aux archives départementales de l'Aube. En plus, on les connaît depuis une centaine d'années, depuis précisément les recherches d'un prêtre, Uly Chevalier. Voilà, comme quoi, on peut être croyant et remettre en cause l'authenticité d'une relique. Pas besoin de vous dire hein, que cette position euh, indépendante lui a valu de sérieuses inimitiés. Ironie du sort, hein, lors de ses recherches vers 1900, Uli Chevalier ne disposait pas encore de la datation au carbone 14 hein, ça sera pratiqué bien plus tard. Datation, je le rappelle, qui place l'origine du Saint-Suaire entre 1260 et 1390, pile au moment de l'affaire du Suaire de Luré. Ouais, vous voyez, un tout concorde. La recherche historique invite à douter de l'authenticité du suaire de Turin. Merci de m'avoir suivi dans ma démonstration. J'ai bien conscience de ne pas avoir abordé tous les arguments. En une dizaine de minutes, c'était impossible. Si vous pensez que certains points cruciaux m'ont échappé, nous pouvons en débattre dans les commentaires. Avec calme et courtoisie, bien sûr. Sinon, je vous propose, tout de suite après, une autre enquête vidéo D'où vient le portrait du Christ Était-il à l'origine cet homme barbu aux cheveux minots A tout de suite